et qu'aujourd'hui sur le rail, on peut ouvrir à la concurrence, qui, à moyen terme, permettrait d'avoir un train de la RNF, de, de, de, de la SNCF espagnole, qui vous fera faire Neufchâteau-Nancy, à tarif défiant dans toute concurrence, mais du coup, il n'y aura plus d'autres trains euh, du service public.